que Je ressens sur la piste en pleine vitesse, je pense que c'est indescriptible. C'est à la fois de la liberté et aussi à la fois de la souffrance. On ne peut pas décrire ce qu'on ressent à ce moment-là. Bonjour à tous, je m'appelle Yasser Moussangagna, j'ai 20 ans et je pratique l'athlétisme en sport Alors mon handicap, je suis double amputé fémoral de naissance. Le déclic qui s'est passé après ma décision en 2016 d'arrêter de, de faire des lames, à partir de là, j'ai su que j'avais un potentiel pour faire de l'athlétisme au fauteuil et ça s'est même passé. Quand tu es seul sur la piste, il faut avoir confiance en soi et je pense que j'ai une grande confiance en moi. Société Générale, m'apporte beaucoup en termes de suivi, c'est des personnes qui sont à l'écoute et c'est une très grande famille donc je suis heureux de faire ce partenariat avec eux. Pour les prochains mois, j'aimerais bien faire une troisième place sur le championnat du monde qui se dérouleront à Paris à Charletti, le meilleur à l'avenir.